Lors de deux c'est à music. Il y a des tapadibou budgemen Non, non, non. Mais qui me hein Non, mais... Bébère Mais épaisseur stade n'est pas vraiment Oh là là là, la mais blanc, c'est abominable On est Mais t'as des fréquentants des ans Oh, chesse, bébé Oh là là, On aura un bébé Ya, <cam> allez, on Eh, qui mérite d'avoir un nom A classe qui date ses vêtements. Ya, allez. Une homme, down, tri. Ya, allez, hop. Allez, bébé Ya, allez, hop, bébé Hop oh, oh, oh, oh, qu'est-ce bébé Un plus je ou roi, roi en même force de gaiement. Ah, roi en tête basse, mais des bétons dévissés. Y a pas, je suis médombe d'afflapper, flapper en heure pénale à dire un tue chic année aux classes good pie one, oui on que prenne aux causes rares tout à charer de z'endroit. Mais comme tu vois, c'est bien fin. Et goodaris, elle fera pas de cons à Oui, cadre la bout. Donnez-moi le tuta. Et donnez nous vos tutas jusqu'à dévancer. Pousse-tu le kiné ou dans des beaux temps? Peut-être à Walder Ries, Boubadi, te remets une bah y a, a, euh, a, euh. a guéré, mais ce que prisiez de main va Mais on a de où Ah bah eh, ne euh, tremine mais te augozie même monstrant. Peut-être? Bah a, kalsadra, hein? Allez passe mur et vite cm euh, de centimètres. Hein? Mais ne et où est-ce que Des un année n'a Un disparu, voilà Oui, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire au je je Guerres. Il y yeah, a après des héros voir Armand. <rires> oh non. Pour oh, ça. <musique> <musique> <musique>